Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais euh, continuer le commentaire euh, de mon ouvrage pour une France catholique et royale, donc euh, c'est la cinquième partie sur la poétique sociétale. Donc, je vous rappelle que euh, j'ai introduit dans une première vidéo l'ouvrage et ensuite j'ai parlé en deux de la mission de la France, en trois de la famille et de l'éducation et en quatre de l'enseignement. Alors euh, je, je vais pas enfin, je vais plutôt euh, lire, enfin je vais, je, je vais commenter vraiment à la marge. Donc euh, j'introduis euh, le, le, le chapitre par une phrase de Gabriel Garcia Moreno, qui a été euh, à deux reprises président de l'Équateur à la fin du XIXe siècle. C'était un fervent catholique qui consacra son pays au Sacré-Cœur. Euh, et il fut assassiné par euh, vraisemblablement par la franc-maçonnerie en, en, en 1875, il mourut en prononçant ces mots « Dios no muere, Dieu ne meurt pas ». Et euh, je peux vous conseiller euh, sa biographie, euh, donc disponible aux éditions Clovis, sa biographie par euh, le, le père Augustin Berthe. Ça se, ça se lit vraiment euh, comme un... un comme un roman d'aventure, vraiment. Euh, alors, euh, ensuite, saint Augustin nous dit quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, car effectivement, il n'y a que, euh, il n'y a que, enfin, euh, la vraie liberté est dans le vrai et le bien. La vérité rend libre, nous dit l'écriture, et effectivement, euh, lorsque l'on fait le mal, nous sommes esclaves du péché. Donc là, je, je, je cite euh, l'encyclique Immortali Dei de Léon XIII, euh, bon, qui nous dit à peu près euh, la même chose. Hein. De même, la liberté de penser et de publier ses pensées, soustraite à toute règle, n'est pas de soi un bien dont la société est à se féliciter, mais c'est plutôt la source et l'origine de beaucoup de mots. La liberté, cet élément de perfection pour l'homme, doit s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon. Il n'est donc pas permis de mettre au jour et d'exposer aux yeux des hommes ce qui est contraire à la vertu et à la vérité, et bien moins encore de placer cette licence sous la tutelle et la protection des lois. » voilà. Ensuite, P12 nous dit euh, « Ce qui ne répond pas à la vérité ou à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. » Alors on peut ceci dit euh, « tolérer le mal et l'erreur » pour éviter une guerre civile ou une cassure de la société. Enfin, en tout cas, dans certains cas, le bien commun exige qu'on qu puisse tolérer le mal et l'erreur. Euh, C'est par exemple le cas des, des maisons closes sous le temple de Saint-Louis. Saint-Louis voulait les interdire et puis il s'est aperçu qu'il y, qu y avait une récrudescence des viols. Donc, il a, il a toléré les maisons closes pour éviter les... les en fait. La, le... euh, donc donc, en fait il, il est nécessaire d'avoir une censure pour réprimer l'erreur et pour réprimer les, le mal. Donc cette censure doit doit toucher absolument tous les moyens de diffusion, que ce soit la radio, la télévision, les, les toutes les publications, euh, films, livres, publicités, chansons, médias et, et toutes les œuvres d'art, et aussi la mode afin qu'elle ne représente pas de danger sérieux de scandale et ou de corruption morale. De plus, la femme doit être respectée en tant qu'elle ne pourra en aucun cas être présentée comme un, comme un objet sexuel. Ensuite, euh, il est nécessaire d'interdire en principe et la propagande de l'avortement, de l'euthanasie, de l'eugénisme, de la recherche sur les embryons. Euh, puisqu'effectivement d'après le catéchisme de l'église catholique l'embryon doit être traité comme une personne dès la conception l'embryon devra être défendu dans son intégrité soigné et guéri dans la mesure du possible comme tout autre être humain les méthodes contraceptives non naturelles sont aussi euh, à bannir euh, les aides artificielles à la procréation l'enfant n'est pas un dû mais un don il faudra interdire le, et le, le clonage humain, l'esclavage, la pornographie, la prostitution, l'adultère. Il faudra interdire le divorce et, et sa propagande, l'inceste aussi, le viol, la polygamie, les actes homosexuels, la torture, toute forme de divination et de pratiques occultes, le blasphème par respect au deuxième commandement, l'homicide direct et volontaire, le suicide, etc. L'avortement reste dans tous les cas un homicide car la vie est sacrée. La vie doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le commencement de, de la conception, en fait dès la conception. L'adoption c'est uniquement pour un couple d'un homme et d'une femme unis par le sacrement du mariage, l'état ne reconnaissant pas les autres formes d'union, ou le, recue le recueillement par les services sociaux de l'enfant non désiré doivent être, être envisagé. Donc, euh, donc il convient de, de développer des foyers maternels pour favoriser l'accueil de la vie par une aide morale et matérielle aux mères célibataires aussi. Effectivement, on avait prévu de, de, de, de, de développer les foyers matériel, maternels dès 1975, mais malheureusement, faute de moyens, nous n'avons pas euh, poursuivi cette politique. Ensuite, interdiction de la production, de l'importation et de la vente du tabac, est totalement inutile, de la drogue, euh, donc usage de la drogue inflige de très graves destructions à la santé et à la vie humaine, en dehors d'indications strictement thérapeutiques c'est une faute grave, la production clandestine et le trafic de drogue sont des pratiques scandaleuses, et constituent une coopération directe puisqu'ils y incitent à des pratiques gravement contraires à la loi morale, aussi interdire les, les OGM. Alors ensuite, euh, ensuite on, on donc, euh, je, je cite le, le catéchisme de l'Église catholique de 1997, publié sous Saint Jean-Paul II. Et donc là je, je brosse un peu les commandements mais je, je ne fais que citer le, le catéchisme. Donc je vous invite à, à mettre sur pause si vous voulez euh, parce que je vais pas je vais pas tout lire. Donc le premier commandement, tu n'auras pas d'autre dieu devant moi, donc toutes les formes de divination sont à rejeter, toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie sont gravement contraires à la vertu de religion. Le troisième commandement, donc c'est, euh, tu sanctifieras le jour du Seigneur, donc c'est le dimanche, hein, pour nous catholiques. Le dimanche ou les autres jours de précepte, les fidèles s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte du, dû à Dieu. Euh... Cinquième commandement, euh, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens Tu ne tueras point. Donc voilà, euh, tu ne tueras pas. Euh, donc après, Jésus nous dit Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et descendre la pluie sur les justes et les injustes. Donc effectivement, euh, il est interdit de tuer, mais en cas de guerre, bien évidemment, euh, le précepte euh, est nuancé, hein, en cas de guerre ou en cas de légitime défense, où effectivement l'Église, et ça, peu de catholiques euh, en ont vraiment conscience, mais euh, l'Église reconnaît la peine de mort. C'est le, le CEC euh, 2267. L'enseignement traditionnel de l'église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'être êtres Et bien évidemment, le condamné à mort devrait être assuré de son salut éternel par le secours des sacrements de la Sainte Église catholique. Euh, et... A propos des prisons, il conviendra de rétablir les quartiers de haute sécurité afin de séparer les délinquants des criminels, il faudra aussi une chapelle par prison ainsi qu'une aumônerie. Alors ensuite à propos de l'euthanasie, donc là je ne vais, vais pas tout lire, hein. je vous laisse mettre sur pause. En gros, ni euthanasie active, ni euthanasie passive et ni acharnement thérapeutique et il faut privilégier, euh, il faut privilégier euh, les soins palliatifs. Ensuite, la transplantation d'organes peut être conforme à la loi morale si les dangers, les risques physiques et psychiques encourus par le donneur sont proportionnés aux bien recherchés chez le destinataire. Alors la, to la torture, euh, par principe, euh, oui, est, est contraire au, à la dignité humaine. Le suicide est gravement contraire à la justice, à l'espérance et à la charité. Il est interdit par le cinquième commandement. Ensuite, à propos du 6e commandement et du 9e commandement, Matthieu chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit qu'il ne commettra point d'adultère, et moi je vous dis quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc là, effectivement, euh, les techniques qui provoquent une dissociation des parentés par l'intervention d'une personne étrangère au couple, donc don de sperme ou de fossiles près du c'est la GPA. Hein. Sont gravement déshonnêtes. Ces techniques, insémination et fécondation artificielle hétérologues, laissent le droit de l'enfant à naître d'un père et d'une mère connus de lui et liés entre eux par le mariage. Elles trahissent le droit exclusif à ne devenir père et mère que l'un par l'autre. Parmi les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la masturbation, la fornication, donc c'est la, faire, faire, euh, faire l'amour en dehors des biens sacrés du mariage, donc en dehors du sacrement euh, du mariage, euh, la pornographie et les pratiques homosexuelles. L'adultère et le divorce, la polygamie et l'union libre sont des offenses graves à la dignité du mariage. La purification du cœur exige la prière, la pratique de la chasteté, la pureté de l'intention et du regard. La pureté du cœur demande la pudeur qui est patience, modestie et discrétion. La pudeur préserve l'intimité de la personne. Alors ensuite, on a des directives du Saint-Siège qui datent de 1928, mais qui restent valables à l'heure actuelle. Donc, Un vêtement dont le décolleté dépasse la largeur de deux doigts au-dessous de la naissance du cou, n'est pas décent. Un vêtement dont les manches ne descendent pas au moins jusqu'au coude, n'est pas décent. Un vêtement qui descend à peine au-dessus des genoux n'est pas décent, et, et, et les vêtements moulants aussi ne, ne sont pas décents. Euh, dans le livre du Deutéronome Thé au chapitre 22 verset 5, une femme ne portera pas un habit d'homme, et un homme ne mettra point un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination avait en Dieu. Donc l'habit euh, masculin employé par une femme modifie sa mentalité, tend à vicier les rapports avec les hommes détruit facilement la dignité d'une mère face à ses enfants. Donc là, c'est pas cité, mais c'est clairement le, le pantalon pour les femmes qui est visé. Hein. Le pantalon pour les femmes est, une, est en abomination à Yahvé, et le pantalon pour une femme modifie la mentalité de la femme. Le pantalon pour une femme tend à, à vicier les rapports avec les hommes. Le pantalon pour une femme détruit facilement la dignité d'une mère face à ses enfants. Alors effectivement, euh, vous voyez, euh, là j'illustre un peu mon propos, euh, euh, donc prostituée années 50 et étudiante euh, d'aujourd'hui, <rire> c'était mieux avant comme dirait l'autre, euh, voilà, bon, Enfin, euh, euh, la plupart des femmes euh, s'habillent de manière scandaleuse, et malheur à qui, euh, malheur par qui le scandale arrive, et euh, je vous conseille, de, pour les femmes, je vous conseille d'aller euh, regarder ce site Belle et décente. donc c'est un blog qui se veut avant tout pratique et qui a pour vocation d'aider les femmes qui souhaitent s'habiller d'une façon féminine sans être vulgaire et décente sans être coincée. donc c'est tout un programme. Hein. Euh, voilà. Et Dieu demande à son peuple de ne pas faire de tatouages sur le corps ni d'incision. Lévitique 19, verset 28, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis avec. Car effectivement, Saint Paul nous dit aussi que euh, notre corps est le temple de l'Esprit-Saint. Donc c'est quelque chose de sacré, de très précieux, notre corps est, est, est, est le temple de l'Esprit-Saint. Donc voilà, Donc dans une, euh, dans une sixième vidéo, je parlerai de la politique sociale. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.